Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exceptionnelle en partenariat avec les éditions Hachette Technique. Je suis ravi de vous retrouver, on est à 3 aujourd'hui dans le Grand Test. Souvenez-vous, on a vu ensemble comment étaient conçus les manuels scolaires au siège d'Hachette. On a vu aussi toute la partie logistique et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Delphine qui est enseignante auteur et on va découvrir son métier dans son lycée. Allez, suivez-moi Bonjour. Oh, bonjour Géry. Ah, c'est toi Delphine Oui c'est moi. Ah bah enchanté. Écoute, je suis ravie de venir bosser avec toi aujourd'hui. Ravi de t'accueillir. Hein. Mais alors je comprends pas tes profs ou auteur toi oui, Les deux. C'est-à-dire... Je depuis 12 ans et maintenant auteur depuis 3 ans. Tu partais bosser là Oui Tu veux venir avec moi ah, Bah volontiers ouais. Donc c'est là Oui c'est là. Ok. Prêt Prêt. <rire> bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bon Delphine, merci de m'accueillir dans ta classe. Avec plaisir. Ils sont en train de travailler là, on a un petit moment à nous. Oui. <rire> Est-ce qu'ils t'inspirent dans ton travail d'auteur Tes oui. élèves, tes collègues Comment ah, ça se passe Les collègues, oui, parce qu'on échange beaucoup. Donc euh, on échange sur les entreprises, on échange sur les pratiques aussi. Donc euh, ça permet un peu de différencier euh, les cours en fonction de, euh, des niveaux. Et les élèves, bien sûr. Et, euh, en fonction de ce qu'ils aiment, en fonction aussi de leur niveau, je suis obligée d'adapter. Okay. Donc euh, oui, oui, une grande source d'inspiration. Parce que tout ce qu'on fait, normalement, c'est pour eux. Bon, c'est l'heure de la pause Enfin Allez, <rire> nous Merci beaucoup Et tes collègues, ils sont au courant de ta double activité comme ça Pas tous Ah bon Certains oui, d'autres non. D'accord. Et si moi j'ai envie de devenir auteur, comment je fais Alors je sais que chez H&T technique, euh, si tu as des idées, si tu as envie aussi surtout, hein, quand même, euh, tu peux postuler. Et toi, ça a été quoi le déclic pour toi Niveau, pour devenir auteur, ouais. pour devenir auteur, le déclic en fait, ça a été, euh, c'est très lointain. C'est quand j'étais à l'école, tout simplement. Je sais que il y a certains manuels qui m'ont réconcilié en fait avec euh, l'idée de d'apprendre euh, le côté enrichissant, le côté euh, questions différentes et tout. Euh. Donc euh, voilà, l'idée euh, en fait être auteur, je me suis dit ça serait intéressant un jour de voir. De l'autre côté de la page. Exactement. Okay. Et ça te prend beaucoup de temps ce travail C'est variable. Euh, un manuel, c'est sur neuf mois que ça se fait. Okay. Euh, c'est long, hein. et, euh, une grossesse. <rire> c'est ça, exactement, c'est un bébé. Et il euh, y a des moments où, en fait, on est très sollicité parce qu'il faut qu'on produise. Et des moments où, où c'est euh, le travail de l'éditrice de relire, de perfectionner. Et ensuite, elle revient vers nous. En fait, c'est assez variable selon euh, la période. Et tu es rémunérée pour ce, cet autre job. C'est des droits d'auteur, c'est ça Exactement, ce sont des droits d'auteur sur les ventes. Okay. Voilà. je crois qu'il y a la qui est ah, Allez hop, on est parti. Et tu as ton nom en plus dans, sur le manuel scolaire, je reviens oui. pas. C'est génial. Oui, oui oh. je ne cache pas que la première fois que tu le vois, ça fait bizarre. <rire> Mais tu dois être hyper fier. Je suis fier du résultat, oui, parce qu'il y a un gros travail derrière avec des éditrices, des maquettistes. Mais voilà, c'est vraiment un travail totalement collectif. D'accord, même ah, s'il oui. y a ton nom, il y en a d'autres à côté. Exactement, ah, et ça, ça. Ouais, c'est important. Okay. travail collaboratif. Bon, ça y est ta première journée de travail est finie Oui, oui la première <rire> journée est finie, on va commencer la deuxième. Bon, et qu'est-ce qui te plaît justement dans ce job d'auteur Le côté créatif, le fait de devoir être toujours en remise en question, en création de nouvelles choses, ça c'est top. Oh, T'es garé où Tiens, juste là. Ah, bah, tu viens en vélo Eh oui. Ah, génial. Ah, ah. j'ai un message. Ah, c'est Léa, mon éditrice. De chez Hachette Oui. D'accord. Mmh. Elle me demande un retour sur les épreuves. Donc vous êtes en lien en permanence en fait. Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ok. Oh. Bon, et tu fais ça quand Bah à tout à l'heure. On y va Allez. Tu me suis Allez. Donc chez toi. Oui. Allez, c'est parti, je monte où moi. Ah bah je sais pas, tu cours derrière, non <rire> Allez <rire> Mais attends-moi hein bah cours bah Dis donc, c'est pas tout prêt hein. Eh oui T'as rien, tu as eu le temps de me changer Ah bah d'accord Allez, rentre Merci bon Alors Delphine, on va faire quoi là On va corriger une épreuve Le stylo rouge Le rose. stylo rose, bien sûr Oui, c'est parti Donc ça, c'est tout ce que t'as créé Ça c'est oui, c'est ce qu'on okay. a créé. Ça a et été donc... mis en page chez Hachette Par une maquettiste professionnelle. Oh, ça doit être super valorisant de voir son travail comme ça C'est un bonheur Tu donnes des indications et là tu vois ton travail, ta réflexion, ton... tes efforts... Euh... Matérialiser, c'est juste magnifique. Et comment ça se passe ton lien avec Hachette C'est tous les jours, tu disais C'est quand j'ai besoin, quand elle a besoin aussi, euh, mon éditrice. Euh, la disponibilité, le, le lien est très facile. Pourquoi Hachette Technique Comment ça s'est fait, en fait C'est une opportunité. Un collègue euh, qui m'a proposé... Euh, alors, travailler pour le plus grand euh, éditeur de France... Euh, tu peux pas dire non, quand même. <rire> c'est top et après, tu as des liens fréquents avec eux C'est quoi C'est des coups de téléphone, des visios des... Euh, On a un groupe WhatsApp, on peut échanger des choses, se aussi euh, se donner des nouvelles. Donc ça, c'est côté okay. vraiment humain. Et puis ensuite, avec euh, Léa, mon éditrice, que tu vas sans doute voir, parce qu'il faut qu'on lui rende des comptes. Quand même. <rires> euh, tu vas la voir et euh, on sait régulier quand elle a besoin, quand j'ai besoin. C'est vraiment de la collaboration. Ok. Toi, ah, tu ne ouais. vois pas ça comme une contrainte Non. Non, travail d'équipe, euh, elle me donne un autre point de vue sur mon travail, elle m'aide à m'améliorer en fait. Génial. Donc, euh, ah ben bah, la voilà, je ah, non Oui, exactement, c'est ah, parti. Okay. Salut Bonjour Léa. Salut Ça va Ça va et vous Oui, ça va, tiens, il y a Géry avec moi aujourd'hui. Salut Géry, comment tu vas Salut, super, je viens bosser chez Delphine aujourd'hui, tu vois. Alors, t'as appris plein de choses je suppose Ah ouais, le métier d'auteur, euh, top Ah ça ouais, c'est passionnant, ah ouais, ouais. Mais j'ai l'impression qu'elle s'arrête jamais en fait, Delphine. Jamais, jamais. Il y a toujours des choses à voir et c'est super bien de travailler ensemble. On avance bien sur le projet. Oui, tu m'as envoyé un texto tout à l'heure. C'était pour voir quoi Oui, alors je voulais te voir euh, bah, pour préparer ta venue de la semaine prochaine. Euh, oui. Comme euh, le projet avance bien. Euh, donc. Bah, très bien, alors on se dit la semaine prochaine. Bah, super, à la semaine prochaine. Au revoir, Jamie. Au revoir. Et tu la vois la semaine prochaine Oui, tu viens avec moi Au siège d'achat siège l'achète. Bah écoute, je t'accompagne, hein. on Allez. se retrouve là-bas. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut Nadine Salut Géry, ça va Super, et toi oh, Très bien Bah Comme convenu, on se retrouve ici à Paris au siège à Livres, c'est ça Exactement, oui, oui. Ils nous attendent. On a une réunion Réunion. Allez, bah, go. Oui. Et tu viens souvent ici Je viens tous les mois. Une fois par mois Une fois par mois. D'accord. Je rencontre les éditeurs, les éditrices, la responsable éditoriale que tu connais, Bénédicte. Oui hein on a vu dans un précédent épisode. Ah, super, on va l'avoir de toute manière aujourd'hui parce qu'on travaille avec. Ok, on va réunion. bosser là. Ah oui, réunion. Allez. On nous attend, tu sais. C'est parti. Belfine, explique-moi ce qui se passe ici. Alors là, on est en train de choisir les couvertures des différents ouvrages qu'on va avoir pour la nouvelle collection Objectif bac Et on regarde aussi les épreuves. Les épreuves, c'est quoi Alors les épreuves, regarde, en fait, le chapitre 15 que tu as vu à la maison avec euh, Léa, sur lequel on ouais. travaillait, et eh ben voilà, il prend vie maintenant, ça y est. Et pourquoi c'est important de se réunir ici aujourd'hui La visio, c'est bien, mais on a besoin d'être tous ensemble autour d'une table, de travailler ensemble, euh, d'échanger, euh, d'avoir les avis des uns des autres, c'est indispensable. Delphine, merci beaucoup pour la découverte de ton métier d'enseignante et d'auteur. Merci à toi d'être venue le découvrir. Je t'en prie, je repars avec mes manuels scolaires. Et... Aussi le chapitre de la nouvelle collection Objectif Bac. En avant-première En avant-première. Voilà. Les, les résultats des exercices là-bas non, non, ça faudra venir en cours avec moi pour les avoir. Ok, je reviendrai alors. Exactement. Merci, et si vous aussi vous avez envie de devenir enseignant, auteur, éditeur, chez Hachette, n'hésitez pas, postulez, il y a plein de jobs pour vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas… Likez la vidéo et abonnez-vous.